Yo les potos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je fais un petit demi-tour, je suis à côté de la plage Alors, aujourd'hui, je vais la faire un petit peu chauffer, c'est un petit moment que je ne pas prise Alors, euh, bon, je vais vous parler de la, de la news de la Hornet, hein, de toute façon le titre le montre Grosse déception, je ne vais, vais pas, comment on dit, euh, parler à tort et à travers pour rien ou faire languir Vous le savez déjà, à mon avis, c'est une grosse déception, une grosse grosse déception euh, au niveau du design, c'est la CB500F, je crois. Hein, C'était ça, hein, chez Honda CB500F. Littéralement, c'est exactement la même. C'est un design moderne, ultra moderne que je déteste. Euh, ils ont mis un moteur de 750 cm3. Bon, oui, il y a le quick shifter de série. Oui, il euh, bon, y aura l'écran TFT. Il y a les modes de conduite et tout. Bon, ok, d'accord, c'est cool, c'est bien. Mais moi, ce que, moi, ce que, principalement, avant d'acheter une moto, moi, ce que je regarde avant les, avant les, les options, moi, ce que je regarde, c'est la ligne, la coupe de la moto. Déjà, ça partait mal. Ça partait sur un bicylindre. Euh, moi, j'étais vraiment pas chaud, mais vraiment pas chaud du tout. Et maintenant, en plus, il euh, y a cette coupe ultra, ultra moderne. Euh, Franchement, franchement, j'ai pas compris le, le, le, le truc, l'idée de, de Honda, je comprends pas. Franchement, je comprends pas du tout. Ils ont déjà la cv 500 f qui est exactement la même. C'est exactement la même, hein. alors exactement la même. Ils vous ressortent une, une, une, soi une hornette avec exactement la même coup. Ils ont pas compris ce que les gens veulent. Ou ils sont cons ou alors ils, Je sais pas, je comprends pas. Euh, les gens, quand ils veulent une hornette, ils veulent déjà un 4 cylindres. Donc ils passent sur un bicylindre, déjà les gens, ils ont tiré une grosse gueule. Bon passons. ensuite ils voulaient un, un design un peu comme la mienne avec un phare rond, quelque chose de néo-rétro euh, à défaut d'être rétro, au moins d'être néo-rétro comme la mienne euh, qu'est-ce qu'ils font, ils sortent un truc ultra moderne à, à la MT-07 euh, donc euh, point d'interrogation point d'interrogation je, je comprends pas leur délire je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire c'est bizarre. Après, la Transal, vous pouvez avoir un design qui ressemble à la CB500X, Il vous ressortent la CB500F du recyclage. Maintenant, je vous dis, à la place du logo de l'aile de Honda, mettez un logo recyclage. Comme je l'ai mis dans la miniature. C'est du recyclage. Honda, putain, j'ai pas encore... C'était chiant, ça. Il va falloir que je change. C'est chiant, ça. Et euh, donc voilà, je, je comprends pas moi des choses comme ça. Ils, ils, ont, ils ont, des designers, ces gens où ils ont pas de designers. On dirait qu'ils sont, ils sont partis où ils sont partis en vacances. Ces designers, ils ont eu le Covid. Et qui, je comprends pas. On dirait qu'ils sont en manque d'idées tellement, mais tellement à mort qu'ils sont obligés de recycler des, des, des, des, carrément des modèles actuels. Hein. C'est des modèles actuels. Euh, franchement, ils auraient pris exactement le même design qu'avait la Hornet à l'époque, ça m'aurait pas déçu. Ils auraient fait ça avec la technologie moderne de maintenant, avec l'écran TFT par exemple. Ou alors un mélange comme fait, Honda, euh, comme fait Kawasaki avec la... Z900RS, un peu d'écran de, de, aiguille et plus un écran digital au milieu ou un écran TFT au milieu, enfin quelque chose, un petit, un petit mix comme ça. Ils auraient mis un coup de shifter, euh, toujours sur un 4 cylindres, 750 cm3, quelque chose de néo-rétro ou de complètement rétro, euh, euh, vraiment un peu comme la, comme la, la Z900RS hein, qui, qui, qui tire plus sur le rétro que sur le néo-rétro. Franchement, j'aurais pas dit non. Et, mais, et je suis sûr que à 95%, les gens auraient dit. C'est ce qu'on voulait. Là, c'est pas ce que les gens veulent. Je suis désolé. Là, c'est une moto qui, qui, qui est ultra-moderne. C'est pas qu'elle est moche au demeurant. Moi, je dirais elle n'est pas moche. Mais pour moi, c'est pas une ornette. J'aurais inventé un nouveau nom. J'aurais dit, voilà, euh, je sais pas quel nom ils auraient monté. J'aurais dit, c'est une concurrente à la, à la MT-07. C'est exactement ce qu'ils visent, hein, d'ailleurs. Hein. Ils visent ça. Hein. Le bisilin, 750 cm. Comme par hasard, exactement pareil que la MT-07. Euh, un look vachement moderne comme la MT-07 mais attendez, prenez pas les gens pour des cons, là c'est pas une Hornet bien sûr, comme c'est des, des malhonnêtes Honda, ils ont, ils ont sorti le mot Hornet pour jouer sur la fibre nostalgique de, des gens et dire, vous voyez c'est une hornette non c'est pas une Hornet c'est comme la R7 quand Yamaha a sorti la R7 c'est pas une R7 <rire> c'est pas une R7, je suis désolé c'est pour ça qu'à l'époque les gens avaient gueulé quand j'avais sorti mon motovlog pour en parler de, de, la, de la news ou de... où j'ai présenté le design les gens ont dit ouais c'est pas vrai machin non c'est pas une R7 je suis désolé vous regardez les, les photos d'époque de la R7 c'est pas du tout une R7 c'est un moteur de trail qu'ils ont un peu amélioré pour qu'ils supportent les hauts régimes c'est le moteur en gros le euh, moteur de trail c'est le moteur de la MT-07 et de la TNR700 qu'ils ont remis dans un carénage de, de, de sportive. c'est du foutage de gueule là c'est pareil ils ont mis un moteur de 700 cm3 dans un carénage de CB500F le tic qui me dit le contraire, c'est que c'est un malhonnête. Après, il y en a certains qui me disent Ouais, rapport qualité-prix et tout ça. Oui, certes, c'est vrai qu'elle est bien équipée. Elle a Quick Shifter Open elle a l'écran TFT, elle a les modes de conduite, euh, elle, a, elle a le, comme ça, l'embrayage le, le, le, avec l'esprit limité, euh, Traction Control et tout ça. Pas de problème, d'accord, ok, je suis d'accord, d'accord. Mais c'est pas une Hornet. C'est pas une heure, nette. Pas une heure nette. Arrêtez de prendre des championnettes. Comment je l'aurais appelé CB750F voilà, C'est une CB750F, c'est pas une hornette. Le type qui me dit c'est une hornette, ça euh, le, le mec, il est le mec, soit il a de la merde dans les yeux, soit il soit il est malhonnête, soit il dit pas la vérité. Euh, merci. Euh, voilà. Mais il euh, faut arrêter les conneries, Il faut arrêter. Attendez, je vais tourner à droite. Euh, voilà, enfin je sais pas moi, c'est une génération, euh, ils vous sortent de la merde, ou du réchauffé, et, et les gens ils sont là, ils sont contents. Ils sont contents, c'est un peu comme les films, hein. euh, les films ils sont de plus en plus pourris, et de plus en plus bidons, et les gens sont contents. Moi oh, bah, je suis content, je regarde mon film, je suis content, aiment, les gens aiment manger de la merde. Et les marques l'ont bien compris, vous avez vu, ils prennent même plus une prise de risque, ils prennent même plus, ils s'emmerdent plus il s'arrive, il vous sortent une moto du réchauffé, c'est clairement du réchauffé totalement d'un design et actuel. Euh, il vous colle un moteur de 750, 750 cm3 bicylindre et ils vous disent, allez vas-y mon pote. Ben, je suis désolé, non, non, non, ça marche pas du tout. C est, c est, c est, pour moi, c'est du foutage de un mix entre du foutage de gueule et un manque flagrant et total de d'innovation. Il n'y a rien. Voilà. Et ne me sortez pas, oui, il y a le bicylin, il y a le quick shifter, il y a l'écran TFT, non mais attendez, c'est bon l'écran TFT, ça fait, ça fait belle lurette maintenant que c'est Honda c'est le maîtriser. Hein. Hein, c'est sûrement la mienne et là pas parce que parce que c'est des fainéants mais Honda, mais je veux dire, et, et, mais voilà, c'est facile à faire, il n'y a rien de, de révolutionnaire. Hein. C'est comme ce moteur de 750, 750 cm3. Putain, c'est un vrai moteur révolutionnaire non, je suis désolé, il n'y a rien de révolutionnaire c'est le moteur de l'Africa Twin 1100 que tu as, as rabaissé à 750 cm3 il euh, n'y a, a rien de révolutionnaire je veux dire, le, le, la 1100 c'est un bicylindre, là aussi c'est un bicylindre c'est préférable au lieu de mettre un j'étais exactement comme tu fais hein. tu, tu, tu, merci tu baisses le s'appelle le, le, le, le bloc moteur le, le, les pistons, je veux dire de, de 1100 tu les baisses à 750, 750, 750 cm3 euh, et puis voilà et c'est réglé non, une grosse, grosse déception, je comprends pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en penserez vous en commentaire, mais moi, euh, bon, je longue vie à la CB650R, celle que j'ai, et je suis bien content de la garder, parce que en, entre nous, celle qui ressemble actuellement le plus à une Hornet de l'époque, bah, c'est la mienne. Voilà, niveau moteur, niveau design. Allez, ciao les mecs, et bon, ouais.